Aïe, bonsoir! Ah! Ah! ah Les gens sont chauds sur mon live là-dessus. Ah, soir. Bah, très bien, mon live, il euh, y a juste deux personnes qui parlent. Je <rire> leur ai dit d'aller voir mon euh, petit live ici. Bah, euh, apparemment, ça marche pas. <rire> <rire> <Non>. Merci. <rire> Ils sont la mode, c'est qui, Hugo? <rire> <rire> c'est qui ce de. <rire> Attends, je trouve folie là. Euh. Pour je la vois pas. Ah Je la vois Isol seul. Au Ouais putain de merde C'est grâce à moi C'est parti Allez, je commence à lever les voiles Allez, allez Levez les voiles Allez, on avance Allez, allez C'est où Euh, Alors. Alors, Attends, comment voir. il s'appelle Oui, la merde Oui, la merde Putain, ouais, mais dis-moi la zimute. enfin dis-moi le, le direct. Alors, je, regardez la distance comparée. Parce que Nartas il a tout visité, et en vrai elle est à 3 mètres, à, même à 3 cases. Hein Sérieux Oui, tu peux regarder mon stream, il y a vraiment ça Je lève les et... voiles là. Bah, aïe euh, Ouais, vous inquiétez pas, je suis bien garé, vous inquiétez pas. Tout va bien Ouais, je vais mais oui. ça coule Regardez. Ah bon Ah le bateau il coule Bah non euh, tu Attends. vois ça, ça coule autre chose mais ça coule <rire> Voilà, je Attends. mérite d'avoir le lampe, le... Oh putain j'ai augmenté l'eau, fais chier comme un con <rire> <rire> Il en l dans le... <rire> Tiens saloperie d'eau disparaît Incroyable n'est-ce pas C'est l'histoire d'un matelot Viens viens viens viens on va faire de la musique Alors je vais vous raconter l'histoire d'un matelot Il était sur le bord du bateau et soudainement il tenait Alors, comme il faut Il, il commençait à ambiancer ses non. amis <rire> Je suis un gros là, what the fuck Ouais, j'ai lagué. Il a loupé <rire> Vite okay, On mettez-le en Il va t'aider je pense. Hein. Mettez-le en Non, il a mis l'eau, ce bâtard bon, là, Oh putain, le frein gros <rire> Bah ouais, mais tant, le gros Le fait là, bam Est-ce que je chante chanter une chanson avant que je saute Non, non, tourne vite Ok. Ouais, genre... Oh merde <rire> Je sais pas s'il a fait je de si tomber ou quoi, mais... C'est le réaliste <rire> <rire> Vas-y, ouais. emmène-moi Allez-y capitaine, emmenez-moi là-bas Euh.. là la... Attends, non. Là.. Là-bas. <rire> non oh, J'ai une cage Ah non j'ai un poulailler Bon je ramène ma poule. Je vais noyer, bien. Voilà, la noyer, tiens. voilà. comme ça la poule, est, est, poule. La poule elle a une belle vue. Elle, elle regarde l'horizon. C'est elle qui nous guidera drame. Ok, c'est bon. Eh, hey, toi <rire> <rire> Je fais peur Passe-moi ton poulet Tu <rire> mon de poulet Ouais Capitaine oh. Ah oui mais toi t'es là. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé Attends, attends, attends Mais... mais alors, ouais, ouais. Salut Allez, bam Ah, mais nous il arrive maintenant j'en le jour Non parce que euh, j'étais bloqué et du coup on m'a remis sur le bateau. Et toi, Allez, je suis bon. Ouais, tiens. Ouais, santé A <rire> nos, à nos futurs belles aventures Santé. je vais essayer d'éteindre oh, le feu avec mon vomi. <rire> oh. Désolé madame Vomis pas sur le genre. Euh comment on vomit <rire> Oh putain Comment on vomit Je veux. je veux vomir oh, oh, J'ai un peu de. Oh merde Enculé, tu m'as vomi dessus Ah je Oh mais qui c'est le con qui m'a vomit dessus <rire> Putain il y a. Toute l'auberge est dégueulasse Ah j'avoue <rire> C'est peut-être ma dormir, Non, oh, mais pas.. <rire> Oula oh, hey Eh Eh hey, hey bah... oh, Excuse-moi ah. T'as un problème <rire> bah, je vous ai sur genre, genre jeu le geek et vous, vous faites mettre au fer, oui. Ah oui Allez descends ah, voilà, regarde <rire> Ah d'accord Vous lui vomir dessus C'est moi qui vous vomir Ah sale bête je suis... Ah attends, remplis-le ma... C'est bon <rire> Non, ah, non, tu peux attends. vomir dans mon seau <rire> <rire> <rire> yeah. Attends Allez, c'est eh, Oh. En plus il se rebelle, avec ah, ben, le salaud Putain mais j'vomis Ah plus. Ouais, il m'a vomi dessus euh, oh. <rire> C'est quoi Hugo Bah ben, c'est pas vrai de sortir hein, parce qu'on a, on a, on a perdu les clés. Je prépare le Alt F4. <rire> Pourtant le bois est très solide. Et Qu'est-ce qu'il fait le ticket le bateau ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il fait <rire> Je vais m'échapper à tout moment. <rire> C'est comme les prisons! Je suis dans Dalton. je J'avais croisé On mange con! Ouais, Salut Hugo! Ça va? Je me barre! Ah Il a sauté! Je, je me barre! Mais non, fallait qu'on t'exécute, tu Je me barre, hein! équipage de merde! Des porcs! Je crois que les je Des en fait, ouais, les porcs et les poules, faut des cages! Comment une caisse à cochon, ça tombe bien! Ah bah nickel! Ah bah ramasse le cochon, je l'ai jamais ramassé! Ah c'est bon, je l'ai! Je suis Il a ramassé, ramassé. Ah, le, le cochon! Hugo remonte Ah oui, il euh, y encore avec le coffre, okay. Je pensais que tu ignorais le coffre, je vais le rester, ah, ce sera pour moi, j'attendrai que vous venez le chercher. Mais Hugo monte Là il est blanc, là, tu vois. Bah tant mieux. <rire> <rire> je je m'en fous. <rire> J'aurai mon coffre à vie. Faut trouver un nom pour. Merde. Oh merde, <rire> oh, oh, merde Tu l'as jeté Oh, merde <rire> <rire> oh, merde oh merde du... Je vais le coffre je <rire> Eh là-bas, je vais plus vite que toi. Comment il penche de ouf Il <rire> mais où lui Mais what Ah mais moi, pas. je suis bourré. <rire> je, je vois un coffre qui tombe à la mer, hop Mon trésor Un homme à la mer, pas grave, on en retrouve un. Un coffre à la mer Oh là attends, deux <rire> secondes. Je vais réfléchir à deux secondes. Ouais, bah oui. il... oh, remonte Je vais la ramener à la maison. <rire> <rire> en vrai. je rentre en, en France des... les gars. Je, je suis un immigré, je vais y aller à pied. <rire> je rentre à bière. Non vais... Aucun Oh pas... euh... le... Le... le Zira, tu vas te calmer hein On l'a nommé Zira le cochon. <rire> <rire> qu oh, mmh. <rire> il fait quoi qu'on tire dessus Mais il a disparu Mais il est où le porc Il a disparu Il tu tué Putain, il a tué Zira et l'autre il vomit là, je bois pour oublier Zera. Tu veux non en cage Avant ça je vais ruiner votre. Il a tué ton cochon quand même. T'es puni. C'était un aventurier des mers ce cochon. Et on demande à cause de qui, hein, qu'il a disparu. grand capitaine, des futur roi des pirates. On lui libère quand le prisonnier Jamais. Ok. Quand il trouvera un nouveau Zera. Ça dure dans la cage. Et si on coupe en. Gros de nez. Ah ouais Tiens ah, Vas-y, ose me tirer dessus maintenant Ose me de tirer maintenant. dessus maintenant Ok Vas-y, tire moi dessus, allez Voilà <rire> C'est quoi ça <rire> ah, oui. C'est le bata, merci <rire> des, ah, des couilles hein <rire> Il y en a deux Oh il y en, ah, ah, y en a deux. deux Ah ouais, celui-là il est mieux ouais Vas-y Attends, je vais le nourrir encore Moi cause. aussi Tiens Cave-toi de <rire> banane <rire> Engraissez-le pata Bata, bata. On va essayer de nourrir ton cochon avec de la Et colle. comme ça, et comme ça me tient peu trop, je suis Ça veut pas. <rire> Qu'est-ce qu'ils foutent avec le porc là Ils vont la gueule au porc On réveille, Pour bon. cette maléfique capture Trava ah, ah, Zera euh... allez. <rire> allez. <rire> allez Allez Allez <rire> Allez oh, Regardez où je l'ai mis Oh Mais bien. attendez euh, Capitaine Cochon Zera Capitaine, depuis ce jour, qu'on s'est rencontrés, je, je voulais toujours vous demander ça. Voulez-vous me marier il il sort... fait... Je vais me suicider. <rire> Ça veut dire t'es viré. Il a ah, tué merde, quoi il, a il a changé le cochon. <rire> il a fait un cochon explosif. Merde je... Fais espacer se Fais... passe. Ah merde il est par terre. Mais tu attendais, faites gaffe ah, Le capitaine euh, Il fume le tonneau maintenant. C'est bon, on vous il a ramille. <rire> Mais NON Qui c'est qui a tiré dessus Qui c'est le fils de pute qui m'a tiré dessus Calme un Je Je le Oh le est en bas là ouais. Il fume bon, le tonneau Mais NON Mais qu'est-ce que <rire> c'est bon, on a va dessus C'est bon, on va <rire> <a> oh <rire> Vous êtes tous morts, genre Vous êtes, oui, vous êtes tous morts, oui, tous morts aussi mais tous Mais Je démissionne <rire> il faut le mettre en prison, hein Ah oui Qui oh, n'a pas voté pour Steven, reste à la cage. Non, mais c'est bon, hein. pas... Putain, mais Hugo, t'as quel âge En <rire> <Non>, mais c'est sérieux c'est Nien, nien, je suis un gamme. Mais... Ah, je veux pas sucer ta bite, de. Oh. Ok, on fait une partout. Je vais censurer ça, ça va être surpriseur ça après. Je vois pas où je vais, vu que t'es devant le gros là. Mais je vois rien du tout. Le gros. on, on se prend une île, si <rire> on se prend une île, <rire> c'est de votre faute. Bah, <rire> elle... sauve le navire, indique-moi la direction. Ouais. ouais, bah, tout droit y'a rien. <rire> ok, est-ce que je voyais une île là, j'avais peur. Je suis complètement à côté ouais. de la barre, coup. Ah oui, j'ai vu, t'inquiète pas. La barre est de... hey. dans leur cul, on sert à. Dégage <rire> Mais tu m'as poussé <rire> Les gars, les gars Attends, je vais, mettre... je vais essayer de me mettre sur le caillou. Ah Ah d'accord Ah, bah... ah d'accord <rire> Je suis ah, le roi bon. du monde bon. Oh mais il est là-haut lui Oh mais j'avoue Venez, sortez on va là Faites couler le bateau sur un fond de musique titanique pour finir le live, j'avoue. Y'a Steven qui. Bateau. <rire> oh, non, je vais te sauver Faites le bateau. Non, <rire> le sauve pas, il est foutu. Yeah Je en prison, un là, un peu plus trop là <rire> ah, Voilà au revoir Bata T'as vu, c'est voilà. <rire> <la compaille. rire> un chou. Voilà Au revoir, chers compagnons Au revoir C'est un au revoir Saïon On est mort Moi je suis mort Nartens, ça a été libéré <rire> Sur ce, bonne soirée Et à un prochain live Bisous Bisous Bisous <rire> Il manque Steven, à part s'il va faire un kaboom. Kaboom